Bonjour à toi, chers spectateurs. E.O. de Jersey Skolimovski, donc co du jury du dernier Festival de Cannes, le cinéma de Skolimowski est surprenant. C'est un cinéma qui se répète quasiment jamais, qui tente des choses dans une époque où beaucoup d'auteurs ont tendance à se limiter à ce qu'ils savent faire et non pas à ce qu'ils peuvent faire. Donc, ce projet, extrêmement atypique au vu de son pitch et au vu de ce que la forme allait être, bah, il me donnait particulièrement envie, donc j'avoue que j'avais très très envie de voir ce film en salle. Le résumé pour faire simple, Io est un âne qui se retrouve exploité par un cirque en plein cœur d'une Pologne très étrange. Mais du jour au lendemain, il va se retrouver éloigné de celui-ci et va commencer un long et bizarre voyage. Je vais tout de suite placer un truc et ensuite vous vous débrouillerez avec ce que je vais dire. Je pense profondément que Io est un film qui ne peut pas plaire à tout le monde. Pour la simple et bonne raison que s'il est vendu comme un drame et comme un film d'aventure, c'est avant tout un film très expérimental. Parce que Skolimowski, c'est peut-être le seul lien qu'on peut trouver dans sa filmographie, l'expérimentation. Mais oui, vous prenez son dernier film, c'était exactement ça. C'est un film qui tentait beaucoup de choses, qui peut-être se perdait un petit peu au fil de son avancée, mais on était sur une envie de proposer une autre manière de regarder le cinéma. Io est exactement à cette image. C'est un film qui passe son temps à nous proposer de regarder le cinéma d'une autre manière. Qui nous incite à la fois à nous plonger dans le regard de cet âne, mais aussi qui nous incite à regarder le cinéma différemment. Qui nous dit que le cinéma, ça n'est pas que un moyen de raconter une histoire. C'est aussi un moyen de faire vivre quelque chose au spectateur et de peut-être partir dans des chemins où on n'a pas forcément plus que ça l'habitude d'aller ben, dans la plupart des salles. Si on ne va pas se mentir, aujourd'hui le cinéma est devenu quelque chose où on a presque l'impression de voir des schémas un petit peu se répéter à gauche et à droite, et de temps en temps, heureusement, il y a des auteurs qui tentent des choses. Ça arrive à nous convaincre ou pas, au moins c'est d'une proposition. Et c'est exactement ce qu'est I.O., une proposition. Donc comme toutes les propositions, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais personnellement, moi j'ai beaucoup aimé. Parce que cette proposition, elle est haletante, elle est passionnante, elle est prenante, et elle est très intense en plus à vivre dans une salle. On ne voit plus beaucoup de films expérimentaux sortir dans les salles de cinéma. Non, pas que les spectateurs ne soient pas forcément réceptifs à ce genre de projet, mais je pense profondément que le genre ne captive plus les cinéastes et que ceux qui le tentent encore ont un bagage cinématographique qui en impose. C'est le cas de Jerzy Skolimowski, cinéaste de 84 ans, qui nous propose une expérience surprenante, un voyage intense et fastidieux dans la peau d'un héros assez unique en son genre, pour un film qui pose clairement comme base l'expérimentation pour ensuite développer un récit intense et cathartique sur la survie d'un animal dans un monde dominé par les hommes et leurs bizarreries. En termes d'écriture, le film est écrit par Ioa Piakowska ainsi que Jerzy Skolimowski. L'écriture, je l'évoquerai après, mais je trouve, est peut-être par moments tellement métaphorique, plus ou moins métaphysique, et avant tout, elle porte un message très moderne sur la vie animale et sur le fait d'en prendre soin, que forcément, on va se sentir impacté par le côté très affectif de la composition de cette écriture qui consiste réellement à nous mettre à la place de Io. Mais on va pas se mentir, c'est avant tout un film qui nous propose simplement de suivre un personnage, vivre des petites histoires à gauche et à droite, et potentiellement réussir à avancer au fil de celle-ci. En soi, c'est un schéma que j'aurais presque envie de rapprocher de certains vieux Disney qu'il y a pu y avoir courant des années 60, 70 et 80, où l'objectif n'était pas forcément de raconter l'histoire d'un protagoniste qui va aller d'un point A à un point Z, et simplement de suivre une avancée de son histoire, mais... Simplement de le plonger avec différents personnages. Par beaucoup d'aspects, alors ça peut sembler très bête, mais ça m'a beaucoup rappelé les schémas de Oliver et compagnie, Babe Le Cochon, des films comme ça. Donc, c'est plongé dans un univers très différent, un univers beaucoup plus noir, mais la composition de l'écriture consiste vraiment à générer des petites histoires autour de Io, et donc, dans une certaine logique, d'inciter le spectateur à regarder ces histoires du point de vue donc d'un animal. Ce qui, du coup, incite à une réflexion profonde à la fois de l'œil que porte le spectateur sur l'avancée d'une aventure, mais aussi derrière, forcément, sur l'animal, au sein de la société humaine. Et cet animal, Dieu sait que son point de vue il est compliqué parce qu'il nous incite à regarder le monde d'un œil assez noir. Skolimowski et Piaskowska nous offrent un script qui veut avant tout jouer sur le choc des cultures en associant I.O. non pas uniquement avec les hommes, mais également avec les castes avec les origines, avec les idéaux et les conceptions aussi diverses que variées d'un monde en constante évolution. Bien sûr, c'est une fable sur la vie animale et sur la lutte d'une bête, dans un monde dominé par une bête encore plus sanguinaire et encore moins humaine que cet âne, cherchant simplement à retrouver une maîtresse, symbole d'une forme d'insouciance qui finalement incarne une domination que cet animal n'a jamais su saisir et dont il prend conscience au fil de son voyage énigmatique, mais avant tout symbolique. En termes de mise en scène, bon, comme je l'évoquais, Skolimowski, Skolimowski a construit un film qui est très expérimental. Je veux dire honnêtement, si dès les trois premières minutes, vous n'avez pas la sensation que le film va vous convaincre, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Le film va être comme ça tout du long. va être une véritable expérimentation graphique, sensorielle et esthétique qui va pousser le spectateur à regarder le cinéma différemment. L'objectif n'est plus simplement de suivre une histoire, mais de ressentir les affects et les émotions qui vont être générées par cette histoire. Donc du coup, il y a un rapport qui est assez particulier avec l'image, un rapport qui va vraiment être de l'ordre du ressenti de l'instant. Donc cette instantanéité, si vous ne la ressentez pas, elle va pas réussir à se développer au fur et à mesure que le film va avancer, parce que bah, c'est une vraie expérience, c'est une expérience que moi j'aime beaucoup, parce que c'est une vraie proposition de cinéma, encore une fois je le répète, mais c'est bon de le dire, parce qu'aujourd'hui il y en a finalement peu on en a finalement peu qui nous tombent sous la main des vraies expériences de cinéma où on se dit ce film a un regard atypique à la fois sur le monde, mais surtout sur la manière de concevoir et de conceptualiser une œuvre cinématographique sur un grand écran. Rien que ce choix de format qui incite forcément à regarder le film avec bah, presque des œillères, comme pourrait porter c est, c est un animal, c'est exactement ça. Donc à partir de là, il y a un vrai besoin de la part du cinéaste polonais de nous inciter à nous dire le cinéma peut être vu différemment. Et moi, je trouve que c'est une proposition géniale, parce qu'en plus, visuellement, le film est assez époustouflant. D'un point de vue en plus, immersion, le son est absolument fou. Vous rajoutez en plus de cela un vrai travail de l'ambiance musicale et, et, et voilà du poids que ça va donner à tout ce qui se passe à l'écran, c'est absolument dingue. Et ça, du début à la fin. Et le film n'est pas très long en plus, mais franchement, ça marque Bien plus encore que de simplement nous livrer une fable expérimentale, Skolimowski nous propose surtout un voyage. Un voyage dans l'esprit d'un personnage qui ne pense pas comme nous, qui ne saisit pas le monde comme nous, qui accepte cette idée que nous sommes différents, sans que pour autant, nous, nous l'acceptions. Dans cette idée d'épouser son regard, le cinéaste polonais propose un film qui va loin, peut-être tellement loin qu'il se bloque un certain public par cette vision singulière et énigmatique de la vie, mais qui, dans la foulée de son geste, nous emporte dans un film radical et intense, comme on en voit finalement peu aujourd'hui, mais où le plaisir de se laisser emporter là-dedans est tout simplement fou. En termes de casting, alors déjà j'ai beaucoup aimé Sandra Drimalska, que j'ai trouvé vraiment excellente dans le rôle de, entre guillemets, la maîtresse de Io. Elle s'en sort très très bien. Dans les acteurs plus secondaires, on va citer Thomas Organek ainsi que Lorenzo Zurzolo. J'ai pas forcément plus que ça envie de vous citer les autres acteurs, parce qu'il y a notamment une actrice dont il serait dommage que vous connaissiez l'existence au casting avant de voir le long métrage, donc je vous invite à ne pas regarder l'affiche le Ciné si vous avez envie de découvrir I.O. Ça serait dommage parce que ça vous gâcherait une belle surprise. Mais c'est pas ces acteurs-là que j'ai envie de citer. J'ai envie de citer les, parce qu'il y en a plusieurs, vrais acteurs du film. Ceux qui portent I.O. Parce que oui, ça a beau être des animaux, ben, ils portent sacrément bien le film. S'il y a des acteurs... Il y a surtout six ânes qui composent le personnage de Io qui portent littéralement le film sur leurs pattes et qui méritent une véritable reconnaissance tant leurs performances sont folles. Au bout du compte, Io de Jerzy Skolimowski, c'est exactement ce que je recherche lorsque le Festival de Cannes remet un prix du jury. Les prix du jury sont pour moi la représentation parfaite de une proposition de cinéma. Une proposition différente de cinéma. Vous regardez les trois quarts des prix du jury qui ont été remis ces dernières années à des films au Festival de Cannes, ce sont de réelles propositions de cinéma. Des films qui sortent de l'ordinaire, qui ont quelque chose à nous inciter, à, à regarder le cinéma différemment, c'est des films qui sont iconoclastes. Io est à cette image-là, un film complètement iconoclaste. Donc je le répète, il est totalement possible que Io de George Skolimowski ça ne vous plaise pas, Et ça serait normal, mais c'est une proposition de cinéma. Et à partir de là, je ne peux que vous inciter à essayer de le découvrir en salle, quitte peut-être à être déçu, mais bon, vous aurez essayé au moins. A plus